Bonjour tout le monde, ou euh, bonsoir, on est bientôt le week-end et on, est, euh, on va accueillir aujourd'hui pour la première conférence du festival euh, Thierry Roque, donc euh, qui est avec moi euh, en live aujourd'hui. Euh, Thierry est donc euh, psychologue, clinicien et psychanalyste, il est aussi euh, auteur de nombreux articles, de conférences et, euh, et d'essais. Euh, si je ne me trompe pas, hein. et euh, il va nous parler ce soir de, des parasites et de leur rôle dans les euh, récits de science-fiction ou peut-être même plus largement. Euh, donc je laisse la parole à Thierry et moi je vous retrouve ensuite pour les questions euh, à la fin de la conférence de Thierry. Bonjour, euh, je vais vous parler en fait des animaux politiques euh, et de la question parasitaire qu'en fait, lorsque le chercheur en littérature se penche sur un thème tel que les parasites, il est surpris par la composante éminemment humaine du phénomène. En effet, le terme de « parasite » nous vient du grec « para » et « qui signifie « qui mange à côté ». Il évolue en latin pour donner toute une série de substantifs que « parasitus »,« parasita »,« parasitor », ne donnait que le plus représentatif. Les autres sont des variations lexicales. « Parasitus », par exemple, conformément à l'étymologie grecque, est l'invité, convive. Il est également l'éthique. Le cornifleur, le Picassien. Parasitus englobe les aspects positifs et négatifs de la pratique énoncée. Parasita est la femme parasite, ou un oiseau parasite que le coucou. Le parasiteur, pour sa part, fait le métier de parasite. De façon générique, le parasite vise à l'hybridation. En tant que créature de la démesure, hybris en grec, il s'impose à son hôte, il viole sa confiance ainsi que son intégrité corporelle. Le parasite s'infiltre, s'impose, en se greffer à son hôte. Le processus d'hybridation est aussi sourd qu'expressif. Il n'accepte qu'une négociation ne demande pas son reste. Dans la culture occidentale, on entend qu'il a fallu une transformation sémantique afin d'associer des parasites antiques à des micro-organismes, ainsi qu'à des créatures non humaines. De nos jours, lorsque l'on lorsqu évoque un parasite, l'imaginaire lui donne une forme végétale, animale ou cellulaire, rarement humaine. Dans la nature, le parasite est souvent phytomorphe champignon, spore ou post-terminatif. La culture, en revanche, il est plutôt zoomorphe, sensu, vert, amide, virus, bactéries. Selon nous, ce changement de sens a débuté à l'époque des Lumières. C'est en effet à ce moment-là qu'un certain principe de raison scientifique s'est imposé lieu et place de la divinité. Le transcendant qui régulait les affaires humaines laissait place à une puissance à la fois manante et positive, conduite par la rigueur et la rationalité scientifique. Et ensuite, la révolution industrielle inaugura l'ère de la production à la chaîne des masses laborieuses afin de venir au milieu du XXe siècle, la révolution informatique. Je cite que le siècle dernier vit également le développement des médias et de la propagande. C'est dans cette ambiance de biologisme renouvelé, de grand nombre, de développement sans précédent des sciences appliquées que la littérature de science-fiction prit son essor. Puis grandissant, porté par la publicisation de la révolution nucléaire et du développement des premiers ordinateurs, absorba les fictions scientifiques d'anticipation dès les années 50 place dans l'espace littéraire. Dystopie, exploration spatiale, moteur interdimensionnel, vitesse transluminique, fondation d'empire, conquête et conflit interstellaire, rencontre avec les espèces et des espaces étrangers. L'humanité se lançait au-delà des frontières étriquées de ses cultures et de sa géographie. L'espace était démesuré, les voyages intersidéraux étaient longs et solitaires. L'atterrissage était toujours une expérience stimulante avec ses perspectives, ses rencontres, avec de nouvelles formes de vie qui pouvaient être observées et étudiées. Les rencontres ont construit le canevas de différents récits d'une Terre conquérante. Les vaisseaux d'exploration quittent le système solaire. Ils établissent les premiers tragalactiques galactiques avant de s'élancer dans des espaces intergalactiques, là des limites de l'imagination. Ce registre, la science-fiction américaine a rejoué la dogmatique attachée à la conquête de la Fondation des, des États-Unis. Les étrangers radicaux, les aliénies, prennent d'abord l'apparence de bug-eyed monsters on des, des monstres aux yeux insectoïdes créatures non humaines indigènes. D'autres sont inspirés par nos insectes, les reptiles, nos amphibiens. D'autres encore sont des hybrides proches des personnels mythologiques, griffons sphinx, centaures, méduses, harpies, animaux géants issus de notre préhistoire. L'imagination prend son essor à partir des falaises de la science. La science, pour sa part, naît de perspectives produites par l'imagination. Sur tous les fronts, les batailles sont âpres, les pertes humaines sont nombreuses, le sens de la conquête et du combat est constamment renouvelé. Afin d'échapper à cette fatalité, le gouvernement de la Terre, unifié, se résout à une paix fragile. Les planètes du système solaire deviennent des bases sentinelles. Une fois le cosmos pacifié, l'expansion peut se poursuivre de façon moins violente avec des armes diplomatiques. Comme on dit, la persuasion et la menace. C'est le civis pacem bellum, si tu veux la paix, par toi à la guerre. C'est systématiquement appliqué jusqu'aux limites de l'héliopause. C'était sans compter sur d'autres formes d'invasion plus pernicieuses, plus silencieuses également. L'ennemi change littéralement de visage, s'efface même. Il est méconnaissable dans sa différence ou l'usage de ses dispositifs. Parce qu'il est trop distinct, il se, dit, il se cache derrière une apparence humanoïde. Il devient ainsi un piège d'élection pour l'espèce humaine. Dans la semblance, le sujet confond la partie pour le tout, représentation, être. vachement des humains à leur perception visuelle fait d'eux des prédateurs également des proies de choix pour toutes les espèces qui usent de l'imitation et de l'assemblant. L'idée que l'autre puisse être identique, parce que semblable, est une illusion, à la fois subjective et politique majeure. Ainsi, la politique est devenue en bien des contrées une sorte de conspiration contre les peuples. Suivant l'ordre naturel des choses, le tout est préférable à sa partie. Il semblerait en conséquence qu'une nation entière doit être préférée à un seul citoyen qu'elle a choisi pour la représenter. On pourrait supposer que le représentant doit défendre de ses constituants. On croirait que celui qui gouverne est fait pour le peuple gouverner. Enfin, on dirait que c'est en vue d'assurer leur bien-être, non le détruire, que des êtres raisonnables se soumettent à l'autorité de l'un d'entre eux. Suivant les principes d'une politique vraiment mystérieuse, totalement inconcevable, ces idées se trouvent renversées. La partie l'emporte sur le tout. de million ne sont faits que pour un seul homme. Cet homme isolé de se croit nullement intéressé au bonheur de ceux qui ne lui obéissent que dans l'espoir des avantages qu'ils attendent de lui. En un mot, la société tout entière est absorbée dans la splendeur du trône qu'elle soutient et qui emprunte d'elle l'éclat dont elle était oublie. C'est une citation du XVIIIe siècle pour le baron Dolbar. C'est dire si à quel point aujourd'hui nous vivons la suite des Lumières. Revenons plus proche de nous au roman de Robert Anlein s'appelait The Puppet Masters, a été traduit en français par les marionnettes humaines, qui a été l'objet d'un retournement sémantique similaire à celui de parasites dans la culture occidentale. En effet, le titre original insiste sur les maîtres des marionnettes, autrement dit sur les parasites eux-mêmes. La traduction française, quant à elle, prend l'accent sur leurs victimes, les humains soumis à leur domination. Le premier constat est d'autant plus curieux que dans notre pays, la traduction littérale n'aurait rien enlevé à la puissance évocatrice de ce roman. Pourquoi le titre insiste-t-il plus sur le point de vue des victimes Celui des envahisseurs, celui des persécutés, donc des persécuteurs. Le statut de victime serait-il plus populaire en France Aux États-Unis, en revanche, l'idée que les maîtres du monde puissent être remplacés par d'autres maîtres serait plus accrocheuse. De façon plus générale, en France, lors de la publicisation, publication de ce roman, pardon, est-il plus politiquement correct de passer pour des victimes d'une puissance étrangère au sortir de la Seconde Guerre mondiale cette même période, notre pays était encore très favorablement en à l'égard du Parti communiste qui s'est distingué dans la résistance à l'envahisseur nazi. Pour le bloc soviétique d'une part et les puissances occidentales menées par les USA de l'autre, la France gaulliste est de se distinguer et de se frayer une voie qui lui serait propre. Ces réflexions interrogent les productions culturelles, la science-fiction n'y échappe pas, comme des idéologies et des dogmes. Le papet Mastus décrit donc une invasion apparence non violente de la part de créatures errantes. Ces dernières ressemblent à des limaces géantes dont le dos quant au est au couvert d'eux, le dos d'une carapace. Les membres de cette espèce parasite tirent leur route en fusionnant avec leur système nerveux central. L'essentiel est que le porteur soit biologiquement compatible avec son parasite. Une fois installé à la base de son crâne, le big assiette prend les rênes de ses pulsions, de ses désirs, du reliquat de ses pensées. Ma parasité est immédiatement subjectivé et noyé dans l'esprit unifié de ses nouveaux maîtres. Un mot, il est désingularisé, réduit à une unité, juste un individu. Le sujet infiltré, hybridé, ne se lave plus, ne mange plus, dort aussi peu que possible, seul contre l'accomplissement de sa nouvelle mission. L Esclave biologique, récemment converti, une pour subvertir ses proches, famille, collègues, de rendre compte de son activité et de ses résultats à ses congénères de réunions managériales hépatiques. Le processus de cette contagion parasitaire se fait sur le même mode que l'infection vampirique familière à l'étranger, proche ou loin de l'antiquité. Pour ces envahisseurs parasites, l'objectif est d'occuper l'espace, prenant le contrôle pacifique des populations indigènes. Meilleure guerre, celle qui se gagne sans peur, la complicité volontaire ou non troupes ennemies. La morale des esclaves est essentiellement une morale utilitaire qu'elle est à l'image de celle de leur maître. Dans le cas du syndrome de Stockholm, il faut de lui échapper ou de le vaincre. Peut-être est-il possible de calmer, de calmer son courroux adoptant ses valeurs. C'est ainsi que les esclaves se laissent contaminer par les valeurs de leur beau, Une fois faut libérer, reproduiront à leur tour cette situation avec leur famille et leurs domestiques. C'est ainsi que par translation, passage d'un lieu à l'autre, d'une maison à l'autre, Mètre, voyage d'une planète en planète, de système en système, afin de conquérir un nouvel espace vital que les Allemands nommaient Lebensraum. Afin de sans cesse recommencer la même procédure, l'horizontalité de la contagion fait suite à la verticalité de l'invasion. Les parasites conquièrent le terrain avant de l'abandonner, une fois les réserves d'autres épuisées. Si longtemps que leur force vitale subsiste, les parasites ont besoin de leur hôte. Une fois les esclaves épuisés, brûlés, consommés autant que consumés, et simplement abandonnés à son pourrissement naturel. Les parasites sont toujours pragmatiques. Si longtemps que le terrain est propice à leur développement, ils en profitent et se mélangent. C'est aussi simple qu'efficace. Une méthode managériale. Les maîtres ne sont jamais des indigènes, des envahisseurs opportunistes. L'origine importe plus. Il y a bien longtemps qu'ils ont quitté leur berceau afin de le recréer ailleurs, dans une méthode éprouvée par des militaires de pratique et de succès. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ainsi que la répétition des mêmes schèmes échappe à la durée. Se conjuguent et se reproduisent littéralement au présent. Ils sont sans passé ni avenir. Ils ne sont inscrits dans aucune filiation, aucune historicité. Ils ne sont enfants d'aucun parent, juste des frères se reproduisant par fission et par Les parasites s'adaptent à la majorité des écosystèmes compatibles avec leur biologie afin d'établir leur hégémonie. Afin de fonder leur domination, ils se branchent, comme on dit, s'hybrident avec le système nerveux de leur hôte afin de le diriger comme de vulgaires marionnettes soumission du sujet infiltré est d'autant plus totale. Si longtemps qu'il est sous influence, il est incapable de la moindre résistance. La conscience est la dernière, la plus tardive évolution de la vie organique, par conséquent, qu'il y a de moins accompli, de plus fragile en elle. Une opposition s'exerce, le contact doit être interrompu de façon brutale, un arrachement physique risque de provoquer la mort de l'autre. Le parasite, une fois connecté, fonctionne en effet comme un symbiote l'organisme devient une unité complémentaire si essentielle qu'un organe vital. Il s'agit pourtant d'une illusion, d'un lien artificiel, que le sujet parasité va prendre, prendre avec une réalité aussi factuelle que charnelle, ce qui fait désormais penser se confond avec sa propre chair trompée sa fibre, celle d'un invité intrusif. La manipulation charnelle dont il est l'objet trompe son psychisme. Si ce que je pense et ce qu'il perçoit ça signifie que ses perceptions structurent sa pensée, que la chair se métamorphose et se métaphorise en pensée, la pensée s'organise, le sens organique du terme, elle traduit les impulsions en pulsions, les impulsions en désirs et les désirs en motivations. L'une des questions majeures que pose dans ce roman est clairement celle de l'hybridation. Cette dernière passe par un conscience une réflexive, sous les joues d'une pensée étrangère aussi insidieuse qu'impérieuse, pour se libérer d'une telle emprise que le sujet se trouve dans l'incapacité de réaliser lui-même que sa libération engage sa responsabilité ainsi que celle de tous ses proches. Derrière l'aspect purement biologique de ce viol de la conscience, ce profil éthique issu d'un humanisme responsable revivifié, cet, une amie, cet humanisme s'adresse au sujet, à la fois en tant que vie nue et animal politique, dun politicon, pour reprendre les termes d'Aristote. Cette problématique est d'autant plus contemporaine, elle touche au management des populations masse indifférenciées. Indi le de nos jours, le dernier consiste essentiellement à créer les conditions d'un parasitage systématique des pensées singulières afin de conserver les populations dans un état de trouble. Mmh. L'ampulation, le si titre masses le droit de faire entendre sa voix, le fait de nos, nos sept derniers avec avec de consiste essentiellement à créer en les confort. conditions d'un parasitage systématique, Et plus encore en pertinent. La singularité de la pensée, la menace de sa dispersion par une parole structurante constitue un danger pour les dirigeants promettent à leur population de jouissance à venir, prix de leur soumission à des discours aussi creux qu'inertes. Depuis la fin du XXe siècle, les humains gouvernés sont de plus en plus réduits à leur biologie. Il s'agit ici de l'une des conséquences de la conception vétérinaire de l'humanité, inaugurée par le régime hitlérien. En effet, c'est avec les camps de concentration que l'humain a été réduit à sa biologie, d'humaniser, d'animaliser, finalement réduit à une force de travail différenciée, nommée ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines Sinon, la réduction de l'humain, qu'il représente en tant que matière première, produit de la nature, si muet, Il est maître des marionnettes, d'ailleurs, dirigeants actuels des populations humaines jouent avec les outils médiatiques de parasitage, aux effets de jouissance et de fascination pernicieux. La prise des maîtres est d'autant plus puissante, leur contexte instille dans l'esprit de leur hôte l'impression d'une jouissance sans limite, une sorte de sentiment océanique. Exister n'a aucun sens. Ne pouvait lutter contre l'inévitable. Le passage de la capture à la rapture, qu'on appelle en anglais, d'une lettre à l'autre, afin de signifier d'abord l'emprise du corps, celle de l'esprit sous l'emprise de la jouissance. Ce qui rend finalement les maîtres d'autant plus dangereux, c'est cette jouissance est en place. Les humains hybridés acceptent d'autant plus facilement cette appropriation, leur offre l'accomplissement leur offre sans limite, une promesse de bonheur archaïque, autrement dit, engagé. Asservissant le circuit de la pulsion, les maîtres que la question du désir chez leur rôle. Les derniers n'ont qu'un seul objectif, servir afin de jouir, risque d'en prendre pour la vie. L'horizon de la jouissance est bien plus dangereux que les armes traditionnelles, à la mesure où elle concerne chaque individu dans sa singularité, afin de le fusionner à une collectivité uniforme et totalitaire. Dans la jouissance, la subjectivité s'évanouit, elle est sombre dans une inconsistance bienheureuse, qui est déjà réglée, pensée, dissipée. Il a qu'à se laisser porter, se laisser bercer d'une jouissance d'autant plus innommable que à son parasite. Le fait de dépendance est total. A la promesse des maîtres de générer une jouissance dénuée de limites de culpabilité. Et les humains, la culpabilité empêche le sujet de totalement s'abandonner à la jouissance. Elle le retient, lui donne des raisons, lui fait entendre qu'il vaut mieux un plaisir durable qu'une jouissance mortifère. En donnant des limites à son désir, le dispositif de la culpabilité ouvre le sujet à la sublimation la recréation. L Inverse, l'horreur attachée à tous les régimes totalitaires sont l'expression de la mise en acte d'une jouissance d'autant plus illimitée et justement sans aucune retenue. Contamination des émotions et des esprits, des actions, viols, meurtres, rapines, torture, privation de liberté, enfermement, esclavage, cannibalisme, extermination, extermination arbitraire qui passe avec la meilleure conscience du monde. Aujourd'hui comme hier, la famille se partagent. En réalité... La conscience dite améliorée est une absence de conscience, le double rase, une manipulation intérieure et extérieure. En exerçant la jouissance du totalitarisme, le sujet devient un agent porté, un ordre auquel il se soumet, afin de ne plus sentir le poids de sa responsabilité et de sa culpabilité. Il jouit, il cherche à partager son bonheur avec tous ses proches, il veut les joindre à sa cause, céder leur résistance, afin qu'ils se rendent à leur tour à cette déraison. Oh, il suffit de peu. Juste d'un simple assentiment, d'un geste d'ouverture, afin qu'il opère la contamination. À la suite, moyen de revenir en arrière, de changer d'avis ou de tenter de prévenir les autres. Déjà trop tard. Une fois contaminé, parasité, le sujet ne s'appartient plus. Il est devenu un membre actif d'une collectivité fusionnelle, tant que fusionnée. Il n'a plus peur. Il ne se demande plus de quoi demain sera fait. Seul comme désormais, le présent éternisé d'un immédiat efface toute la durée. Les mots leur sens, mélangent les opposés des chaînes d'oxymore aux effets confusiogènes, la pénombre cognitive illuminée par des ombres de la pensée se désagrège. La puissance induite finit par définitivement abruttir la subjectivité derrière le voile d'une soumission sans partage. Le maître des marionnettes, publié pour la première fois en 1951, en guerre froide, Randlein ne se prive pas de faire des références, une fois implicites et explicites, cette menace du régime stalinien pour les États-Unis d'Amérique. À ce propos, il insiste sur les sacrifices que le gouvernement peut exiger des citoyens afin d'assurer leur sécurité. Parce que tous les citoyens, aussi respectés et loyaux qu'ils l'être, peuvent devenir serviteurs volontaires de ses ennemis secrets. Tous les citoyens doivent faire face à la perte de certains de leurs droits civils, ainsi que leur dignité personnelle, afin que cette épidémie soit éradiquée. 1951, ça vous rappelle des choses Plus proches de nous. Le vote du Patriot Act le 26 octobre 2001 par le Congrès des États-Unis après l'attentat du 11 septembre de la même année sous la présidence de George Bush rappelle combien il serait apparemment nécessaire en cas de conflit larvé de réduire les libertés de tous les citoyens en faisant d'elles des personnes d'intérêt. Cette loi passée par le département de la justice de ce pays se base sur le principe de la préservation de la vie et de la liberté. Il s'agit en fin de compte de renforcer les moyens de surveillance et de répression du pays. Intérieur, à l'extérieur de sa frontière, en utilisant des moyens auparavant en usage dans la lutte contre la drogue et autres délits transfrontaliers. Surveillance et parasitage sont partie liés Parasiter un sujet va finalement éteindre sa vigilance afin de mieux entrer au cœur de sa personnalité, de son foyer, des relations, et finalement de la société dans son ensemble. Le parasitage participe d'une forme de prédation des espèces. Pour cause, le terme « species »,« species » en latin, qui signifie apparence, aspect, vision, dérive d'une racine qui signifie regarder, voir. On retrouve dans speculum le miroir, dans spectrum, image, larve, dans spectrum, transparent, qu'on voit clairement dans spéciosus, beau, il se donne à voir, dans spécimen, exemple, mais aussi le signe, dans speculatum spectacle. La terminologie philosophique, species. Utilisé pour traduire le grec aidos »,« génus, genre, génos, là, dans le sens que le terme acquérera dans les sciences de la nature, espèce animale, végétale, ainsi que dans la langue du commerce, il signifiera marchandise, en particulier dans le sens de drogue, plus tard d'argent lié en espèces. Ah, les luttes en espèces ça peut être aussi des luttes capitalistes. Parasitage, comme tout processus d'hybridation, fait effraction dans la culture, la société, la maison, l'ordinateur, l'esprit ou le corps. C'est d'abord spéculation, regard, observation, vision, avant de devenir une présence réelle, organique, cybernétique, cognitive. Parasite est par définition toujours inférieur à son autre humain. Il manque un besoin logique, psychique ou organique de relation avec un autre qui le suppléerait à sa faiblesse ontologique. Il s'agit d'une relation éminemment déséquilibrée une création complète, mieux désirant, privée d'une composante essentielle de sa possible existence. insulte de son plein gré, son hôte alimente chez le parasite sa compulsion à la complétude. En d'autres termes, l'hôte répond à son manque, il comble son besoin, fin à sa frustration, lui donne les éléments logiques à la poursuite de son projet utilitariste. Le parasite, tous les parasites usent, cuisent et finalement abusent de leur hôte. Ils ne les reconnaissent qu'en tant que valeur d'usage. Ressources, moyens pour une fin réduite à la répétition du même chêne. Spéculation, dur, puissance, abandon. N'importe plus le parasite que son hôte s'épuise, meurt, cache. Essentiel dans les principes de répétition et de dispersion nécessaires à sa pérennité. Le parasite est une vermine rampante, insinuante, qui, qui veut s'engraisser, dépend de vos membres valades, meurtris. C'est cela son art. Piné, quelles sont mis les âmes qui ont entrepris l'ascension, celles qui sont lasses, dans votre tristesse et votre rancœur, dans votre pudeur délicate qu'il bâtit son irrépugnant. Au point précis où le fort est faible, le noble est trop conciliant, c'est là qu'il bâtit son irrépugnant. Le parasite se loge dans les moindres meurtrissures des grands. L'être, parmi les êtres vivants, l'espèce supérieure et l'espèce inférieure. Parasite l'espèce inférieure. L'être supérieur est celui qui nourrit plus de parasites. Drieschnitz. Les niveau humain, le fait même de parasiter ressemble à une fonction articulée à des dispositifs biologiques, sociaux, politiques, affectifs ou désirants. Le corps des structures traversent les dimensions du réel, de l'imaginaire et du symbolique en fonction de leurs objectifs et liens qu'ils mettent en place avec leurs autres le parasite est primitif, il se servira du mutisme biologique afin d'asservir son autre. Avec les mammifères, par exemple, il utilisera des images et amplifiera des réflexes. Avec les humains, les parasites imiteront volontiers les codes du langage, associés avec des niveaux plus primaires du système nerveux central. Et les nombreuses questions que pose anne dans son roman trouvent celle du politique, à travers l'embrigadement des citoyens par une pensée étrangère, l'IM en anglais. La déduction de cette pensée étrangère est telle que l'individu se sent soudain prêt à trahir, sinon à oublier ses engagements patriotiques et nationalistes. Soudain, il ne désire plus participer à la protection des valeurs éducatives, philosophiques et politiques de sa nation. Au contraire, il se sent dans l'obligation de les fouer, de les frapper fort. Il ne se reconnaît ni ne se sent reconnu par ses proches. Et comme, pour de lui, aliéné, rendu étranger à lui-même, il appartient désormais à une force étrangère, par un ailleurs. mens alienata, mens translata. Esprit aliéné, esprit transféré. Nous rappelle Pierre Legendre à propos de la définition juridique de l'acte fou. Ce registre, des terroristes des fascistes, paraissent sous le contrôle d'un parasite libérant leur imaginaire de ses contraintes symboliques. Le parasite cognitif, motive des comportements aberrants. Ils sont dirigés vers l'accomplissement d'une jouissance sans limite. les se déchaîne. Fin. Il jouit en compagnie de ses frères, dont la présence renforce sa désinhibition pulsionnelle. Comme eux, il s'affirme entre tous les autres, entre ceux qui ne l'acceptent pas. Il résiste à l'évidence de son abandon. Ils sont ses ennemis, que justement ces derniers menacent sa jouissance. Son être, le rappelant que sa vie pourrait être autre, plus tranquille. Le n'en veut pas, il veut en finir avec les autres, il veut en finir avec soi-même, servir d'exemple, de spécimen à d'autres, afin de transmettre son autodiscours parasite terroristes, tous ceux qui ne, trouvent pas, qui ne se trouvent pas dans sa situation, Ils sont des infidèles, des mécréants, des persécuteurs, des diables, des démons, des pervers, des manipulateurs, des salauds, des buts, un monde des sous-humains, ignorant le sens pseudo-métaphysique de la jouissance et de son lâcher-prise. Dans son esprit, tout est inversé, le haut, le bas, l'ordre et le chaos, la dualité, et la référence tierce, l'imaginaire et le réel. C'est ainsi que la guerre lui apparaît non seulement nécessaire, mais inévitable, un refus de conversion pacifique. La psyché est portée par une haine des plus archaïques. Le sujet infiltré a enfin découvert une jouissance de la non-pensée, de l'abandon de sa subjectivité au diktat de sa chair. Le contrôle de son imaginaire le pousse dans une dimension qui domine le charnel, nu. pendant la mort. Les citoyens des États de droit, en revanche, sont l'objet d'un guidage par un dispositif symbolique qui libant leurs pulsions agressives. On les éduque, on les enseigne, désirer, les prendre du plaisir, ainsi qu'à partir en quête d'une jouissance sublimée. Les symbiotes, sont la culture et l'éducation, rouvrent à un plus au jouir, à un plus au vivre. tant les sujets accompagnés n'apportent grand-chose aux raisons profondes de leur point de vue. De leur point de vue, les terroristes parasités, avec leurs impulsions au passage à l'acte, sont des aliénés et des fous, à la fois déraisonnables et irrécupérables. Tout dispositif parasitaire vise à conditionner les comportements et les perception de ces réceptions. De la même façon que les parasites biologiques sont susceptibles de pousser leurs autres à des comportements menaçants propre existence, participer à leur reproduction. Ce registre est de bonne propagande, de contre-propagande, de bon raisonnement, de contre-raisonnement. Il n'y a pas de résistance que dans l'adjonction d'un parasite à un autre parasite, que le premier se nourrit et se développe ou dépense son autre, la meilleure façon de s'en débarrasser, d'en utiliser un autre spécialement pour faire subir le même sort. Il est ainsi de lutte efficace contre la menace belliqueuse au par la justification d'une menace aussi intérieure qu'extérieure, aussi mentale que matérielle. Le son est clair. Il est essentiel de préserver les acquis d'une société au prix de les miner de l'intérieur afin de se défendre contre une menace extérieure. la menace gagne en consistance, réelle ou imaginaire, les réformes sécuritaires se succèdent. Les ordres aux frontières motivent un regain d'ordre au centre, bien même au centre. Il n'y aurait plus qu'une entité psychique collective dénommée « état d'exception » cet état d'exception s'établit, s'institue sur la base de la peur, de la xénophobie et des questions identitaires. Qu'un peuple cherche désespérément à retrouver son identité, là qu'il se trouve déjà sous le terrible joug d'un pouvoir intérieur motivé par une conflictualité tantôt imaginaire, réelle avec d'autres États partageant les mêmes problématiques. Donc son parasite et est, une est certes une production de la nature, l'occurrence du vivant. Elle a certainement joué un rôle fondateur dans la création de la vie et de son évolution. Seulement. La planète est un écosystème complexe, conserve des traces de son histoire sous la forme de strates géologiques, donc biologiques. Les parasites d'hier sont parfois devenus des symbiotes essentiels, la mitochondrie par exemple. D'autres sont restés à l'état et participent au renouvellement de la vie. Les primates humains qui la surface de la Terre ils ont créé des langages, construit des sociétés complexes, métaphorisé le réel afin de pouvoir s'y adapter. Ce le faisant, les humains ont créé des réalités, autrement dit de multiples versions. Multiples interprétations du réel. L'usage du langage les a projetées dans un univers de représentation imaginaire et symbolique, apparente intimité avec le réel, fait croire à une possible identité. Le réel a été codifié et dénommé. Puis, d'autres langages, d'autres codes, inspirés par la structure des langages parlés, se substituèrent peu à peu aux langues vernaculaires ainsi qu'aux discours structurants de la cognition, que la logique, la science et la religion. Les discours vectorisent la parole. Encadre la pensée. Par conséquent, la perception du sujet. Par grâce du langage, le sujet ne perçoit désormais le réel à travers son propre filtre heuristique. Il a même une fâcheuse tendance à imaginer, sinon à croire, ce qu'il traduit de cette perception serait le réel dans sa nudité la plus pure. Il ne pas sans savoir que tout langage est trompeur à mesure où le dire ne sera jamais à la hauteur de la chose. Et si l'usage du langage unit les humains, parfois les fait grandir en intelligence ainsi qu'en sagesse, peut provoquer exactement l'inverse. À la fin du XXe siècle, le romantisme des Lumières a laissé place à une vague de scientisme désabusé. Les torsions fonctionnent comme des dispositifs parasites de la cognition, ainsi que la pensée humaine. Nous ne permettons pas les distinguer, à la mesure où la cognition est le produit d'un discours scientifique, logique et parfois même scientiste, de la pensée humaine. À ce titre, la de la pensée, aussi rigoureuse puisse-t-elle paraître, ne recouvrira jamais toutes les possibilités de la pensée dans le langage traditionnel. Dans toute manifestation du réel, la pensée humaine, échappe à une définition terminale. Cette situation n'empêche nullement des logiciens d'inventer de des langages parasites susceptibles de modifier la structure même de l'espace mental. Mais ces dispositifs, dont notamment la cybernétique le vulgate managériale, les proto-discours s'imposent désormais à l'humanité l'entremise des circuits marchands et organisationnels, qui définit le dispositif auquel nous avons affaire dans la phase actuelle du capitalisme, qui n'agisse plus la production d'un sujet, bien par des processus que nous pouvons appeler des processus de désubjectivation. Le moment de cette désubjectivation, bien enveloppé dans tout processus de subjectivation, le moins de moins, intense, de se constituer effectivement, nous l'avons vu, en se niant aujourd'hui. Le processus de subjectivation et de désubjectivation semble devenir réciproquement indifférent et ne donne plus lieu à la recomposition re d'un nouveau sujet, sinon sous la forme larvée, pour ainsi dire spectrale. Compliqué, hein. Le sujet contemporain tend ainsi à s'évanouir dans la transparence et l'inconsistance, devenu l'objet d'une absence de substance imaginaire et de profondeur symbolique, que la culture germanique nommait autrefois menschlichkeit, humaine. L'usage généralisé de ces proto-discours dans les institutions et les échanges affecte et anesthésie le lien social en réduisant le champ de la perception. Une série de signes univoques. Le sujet est parasité par ces hybridations sémantiques renforcées dans ces nouvelles perceptions. L'usage de moyens de communication aussi addictifs que primaires. Après une période d'adaptation, autrement dit, de filtration, lui paraît soudain simple, rapide, facile, évident. Il y a le sentiment que toute solution est synonyme de réponse immédiate pense qu'il est désormais inutile d'entrer dans des discussions stériles lorsque les faits s'imposent d'eux-mêmes, parce qu'ils s'imaginent être des faits ne sont que des constructions symboliques, de fictions, substituant à la richesse brutale du réel. Comme ses pensées sont parasites, le spectre de ses perceptions se modifie selon les mêmes modalités. C'est ainsi que son existence se réduit en une série continue de choix binaires, dans chacune des possibilités qui lui sont proposées sous la forme d'une offre, il accepte, elle refuse. L'autre voie jusqu'à les prochaines intersections, un prochain divorce. Cette logique inversée n'a plus besoin de penser, même de désirer, puisque l'offre de service ou d'objet est censée répondre à une demande qu'il aurait préalablement formulée sans jamais l'avoir exprimée. C'est ainsi que la cohérence de l'offre et de la demande est inversion de la cause et de l'effet, qui produit une confusion dans la pensée. Le sujet est pris de vertige, de crainte de ne plus comprendre qu'il ne se souvient avoir demandé ou même exigé quoi que ce soit. Pourtant, la réponse est là, présente, presque qu'en dans sa bienveillance. La logique des systèmes remplace la logique du système. Le signal se substitue à l'interprétation, l'univocité à l'équivoque. Le sens ne s'impose plus, s'impose. D'ailleurs, il a besoin d'être relayé d'un sujet à l'autre afin que l'ensemble de la population y participe à un grand mouvement militaire. Cet esprit, la parole, donnée plus court, passe par les voies d'un juridisme généralisé, faisant écho aux preuves de l'évidence collective. La conclusion s'impose d'elle-même la fonction parasite gouverne si bien les populations, que la moindre opposition est systématiquement bannie et sous silence. Qu'un sujet se libère de ce joue insidieux, ébloui, avait été aveuglé si longtemps. Dans ce point, nous rejoignons l'une des plus puissantes allégories de l'Occident, la caverne de Platon ceux qui prennent le risque de se débarrasser de leur chaîne, s'en reviennent changés, isolés tous ceux qui, contrairement à eux, vivent dans un habitus plus jouissif que rassurant. Le plus grand parasite de la pensée, ignorance bienheureuse. Si repris-je, on arrache de sa caverne de force, fait gravir la montée rude et escarpée, qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, souffrira-t-il vivement et ne se plaindra-t-il pas de ses violences? lorsqu'il sera parvenu à la lumière aura t il les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vrai Sera-t-elle les victimes des limaces dans Les maîtres des marionnettes danne que le choc du terrible déchirement interne La présente analyse touche à sa fin, la boucle est bouclée de Platon à anne en passant par Aristote, Benjamin Constant, le baron d'Olbar, Saint-Just, Nietzsche, Schmitt, Agamben, Trioctact et la cybernétique et le management, redécouvrons combien les bases mêmes de la pensée et de la perception sont des édifices fragiles, soumis à la menace de proto-discours ou de situations parasitaires, privant le sujet de ses capacités réflexives, ainsi que de ses moyens à désirer, ainsi qu'à se libérer de ses chaînes les plus intimes. Les parasites sont tout, ils concernent toutes les espèces dominantes, que l'évolution les a justement rendues plus complexes. Heureusement, ce qui pour leur complexité est une fragilité systémique. Les édifices et les créatures les plus complexes sont également celles dont la structure est la plus facilement sensible au piratage de toutes sortes. À la fatalité de tous les systèmes négantropiques être soumis à des forces anthropiques aussi délétères qu'adaptées à leur constitution. Que cette dernière soit biologique, matérielle, intellectuelle, logique. À mesure où les organisations, les forces du chaos s'équilibrent à celles de l'ordre afin de créer une dynamique de laquelle le hasard et la créativité s'opposent sans cesse. Du point de vue, les parasites et leurs alanoques Artificielle, constituent de toute évidence des dispositifs anthropiques. Qu'il s'agisse de colonies de fourmis, de sociétés humaines ou de la maille Internet, les réseaux composés d'unités différenciées finissent par devenir la d'organismes primaires, discours de séquences, de programmes. Qu'un collectif, un organisme ou un réseau est parasité sa capacité de se renouveler, désormais sous influence, son parasite peut alors poursuivre son infiltration, modifier les nœuds de sa structure, Jusqu'à ce que cette dernière s'effondre. Face à la menace parasitaire, il ne suffit pas de voir, d'entendre, de percevoir de dans le silence induit de la pensée, de la perception, que quelque chose de pernicieux est en train de changer au profit d'une créature non humaine, sinon définitivement inhumaine, nommée Adrienne. Voilà. Merci Thierry. Euh... Donc, euh c'était euh, très intéressant euh, pas mal de beaucoup beaucoup de notions euh, assez un, un, importantes et très intéressant moi j'ai moi-même quelques questions euh, est-ce que euh, juste pour reprendre un petit peu des, des différents aspects de, de ce que tu as raconté euh, est-ce que euh, euh, probablement tu l'as dit mais finalement il y a un schéma un peu systématique dans le dans le parasitage euh, c'est-à-dire que toujours oui. le même process. Hein. C'est ça. Toujours le même process, c'est-à-dire que ça commence toujours par un mode d'infiltration. C'est comme l'infiltration virale. Mais que... alors du coup, pardon, excuse-moi, cette infiltration, elle est nécessairement physique Non, c'est -ce... euh, un, un process trouve dans la nature, qui mmh. est capable de se répliquer à la fois dans l'imaginaire, le symbolique, même dans les programmes. Que curieusement, même les programmes informatiques peuvent être l'objet de... Proto-programmes peuvent s'infiltrer et les transformer. C'est tout le problème aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement complexe, c'est organiser, organismer, mmh. plus ils s'organisent, plus ils sont sensibles à des petits, à des petits morceaux qui vont euh, mettre, les transformer. D'accord. Du, du coup, euh, est-ce que quand, quand tu parles d'organisation, on va dire, le, ça veut dire que on peut avoir ou alors on a systématiquement, je ne sais pas, une certaine hiérarchie dans le dans le dans ce process de parasitage là. Est-ce que il y a différents rôles ou il y a différents quand tu dis il y a des petits morceaux qui viennent parasiter, est-ce qu'il y en a qui vont venir avec ce qu'il y a une certaine synchronicité de je sais pas comment on dit de la décision comment parasiter ou c'était tout le problème d'adeline reprenant le principe du stalinisme, Et, euh, étudiant euh, qui pensait être la perversion communiste, supposait que le langage même du, euh, du marxiste-léninisme avait des effets délétères sur la pensée américaine. Et il suffisait d'être pris, ce discours, pour devenir un ennemi de l'État. On retrouve ça aussi euh, dans le même processus dans euh, l'invasion des profanateurs de sépulture, Jacques Finet qui a donné un film extraordinaire, les, les, les, les cosses végétaux prennent l'apparence humaine et finalement sont dirigés par une conscience extérieure qui les amène à penser différemment. Et on se retrouve avec des gens qui sont nos semblables et qui pensent différemment. Euh, alors, cette pensée différente peut supplanter la pensée indigène. Euh, C'est valable dans tout pays, c'est-à-dire que quand on, quand on entre dans une autre culture, on y amène la nôtre. Alors, il y a un processus d'hybridation qui est très très violent. Euh, début, ensuite, il y a une acculturation et finalement, on finit par être pareil. Ah, euh, on charrie les mêmes parasites. C'est la même chose. Euh, okay. Quand Christophe Colomb est arrivé aux États, euh, en Amérique du Sud et qu'ils se sont demandé si les Indiens avaient une âme, euh, qu'ils ont fait pour répondre à cette question, ils les ont convertis au catholicisme. Okay. il y a une sorte de, de tendance à, à converger vers une certaine normalité du, du, du parasite, en fait. Bah oui, bah c'est parce qu'il y a quelque chose d'hégémonique. Une mmh. fois que tout le monde est parasité, euh, tout va bien. Alors, en justement, de... est-ce que, <rire> est que la fin d'un parasitage, le dessin du parasitage, se finit toujours bien bah, en, en général, euh, quand il arrive finit par conquérir toute une population, hein, il, a, il a tout mangé. Donc, en fait, il finit par s'écraser par lui-même, puisqu'en fait, il n'a plus de victime. La euh, contagion vampirique, par exemple, une fois qu'elle a, qu a transformé tout le monde en vampire, il n'y a plus rien à manger, Et, il finit s'affamer. Euh, C'est bien pour ça que les maîtres des marionnettes, le bouquin d'Anne Line, de planète en planète, une fois les avoir tous parasités, il n'y a pas le choix. Une fois que tu te sers de la victime comme nourriture, comme transport est évident que euh, la fin est totalement anthropique, tu produis ton propre chaos. Simplement tu passes d'une période de, filtration, de conquête à un effondrement postérieur. Euh, C'est un peu la même la même histoire qu'avec les empires. Hein. Oui, oui. L'ascension, le, le summum et ensuite l'effondrement. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une distinction qu'on pourrait faire entre parasitage, par exemple, et asservissement, du coup? Les, les, les gens parasités sont asservis. Oui. Puisqu'en fait, ils servent le parasite pour le bénéfice du parasite. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, Certains peuples se servaient beaucoup des esclaves, c'était ces gouvernements qui se servaient des esclaves, des parasités, comme force de travail, pour pouvoir alimenter leurs empires. Mmh. S'il si n'y avait pas eu ça, euh, les empires n'auraient pas pu fonctionner. Ben oui, <rire> c'est évident. <rire> c'est évident, c'est historique. Hein. Ce qui est malheureux, c'est de se dire qu'à un moment donné, les cultures peuvent être parasites. Et euh, ouais, c'est euh, euh, Du coup, j'ai euh, une question, mais je viens de la perdre. De... Ouais, c est, c est... Tu, tu te souviens, au début du texte, je parlais ouais. du parasitus. Celui qui va s'inviter chez l'autre, manger dans son assiette. Oui, c'est ça. ça. Ça dit beaucoup de choses. Le colonialisme, c'est exactement ça. Et oui, mais alors, dans, ouais. du coup, on peut se poser... Enfin, moi, je me pose la question, dans quelle mesure... Un, un... Euh, un parasitage, peut-il échouer est -ce, est -ce que... Lors, lorsque, lorsque, ce, lorsque son autre réalise que celui qui vient va profiter de lui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a erreur sur l'identification. L'autre est invité, au sens de « je t'invite parce que je suis euh, de l'hospitalité, tu es, tu es mon semblable, je t'invite », ça va dit bah, je te remercie pour ton invitation et je repars. Parasitus est invité, il reste, il continue après. Oui, il s'installe et puis il reste. Ben, c'est un problème. Euh, et oui. peut plus dé... Une fois qu'on a accepté qu'il rentre le vampire, c'est simple, il toque à la porte et qu'on lui dit entrer, il, il part plus. C'est ça. Et donc, du coup, forcément, ça passe par un changement de comportement ou euh, de, de, de structure même, d'ailleurs. Ça change là... le paradigme de l'hospitalité. C'est-à-dire ouais. que les hospitaliers, ensuite, tu es parasité. Et une fois que tu es parasité, c'est toi qui vas aller chez les autres te faire inviter. Et alors, euh, du, euh, du coup, il y a quand même euh, de, tout, tout, tout, tout, tout, tout parasite, ou je, si je me trompe pas n'est pas complètement négatif euh, tu as parlé des, des mitochondries c'est pas négatif, voilà. hein, c'est ce qui ben, nous permet de, de nourrir nos cellules mais est-ce qu'on ah. en a d'autres exemples, par exemple dans la science-fiction où on aurait ce genre de de, de, de parasitage euh, positif euh, oui hein, dans la trilogie de Rameznam euh, qui s'appelle Nexus très très intéressant et alors dans ce, dans ce, dans cette, dans cette, dans ce cas-là, comment le est-ce qu'on arrive quand même encore à distinguer l'hôte du parasite ou est-ce qu'il y a quand même encore euh, une domination totale du, du parasite ben, C'est tout, tout, tout, tout l'aspect du livre en fait c'est c'est un ce sont des propos euh, nanoscopiques, qui, qui entrent en, en écho avec la structure neuronale et qui euh, font évoluer les, les êtres humains, humains à post-humains. En fait, euh, les gouvernements, au début de cette transformation, vont mettre en place des dispositifs pour repérer ceux qui ont été parasités, vont les chasser. Évidemment, ceux qui ont un upgrade, une amélioration, deviennent dangereux pour tous ceux qui n'ont pas été améliorés. En fait, c'est toute la question. Une fois que le parasite peut améliorer l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'espèce humaine est prête à accepter d'être amplifiée Est-ce qu'elle est prête à accepter d'aller mieux euh, Moi, c'est le, le seul cas où on voit un, on vu dans la littérature un parasitage qui fasse tellement évoluer l'espèce humaine vers un nouveau seuil d'humanité. Pour autant, euh, rendre esclave. Pour autant, dans le récit, euh, il y a des moments où on poser la question de savoir euh, comment on pourrait euh, rendre esclave des gens à travers ce dispositif. C'est très, très bien posé par l'auteur, toutes, toutes, toutes les occurrences sont, sont évoquées. C'est vrai que, euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai rarement lu un livre extrêmement positif à propos du parasitage. En fait, « Parasitus », a quand même une existence dans la culture occidentale de l'Antiquité, enfin c'est pas récent donc notre culture a toujours vu le parasite comme quelqu'un qui abusait ses droits c'est toujours quelque chose qui abuse il a, il a toujours quelque chose de négatif là pour une fois c'est quelque chose qui faisait progresser l'humanité vers quelque chose d'autre le moment de singularité comme disait Werner Vinge. et euh, on artificialise tellement la question de l'intelligence, que finalement elle devient supra-intelligente et euh, elle permet à l'humanité de grandir autrement. Mais évidemment, cette humanité qui grandit n'est plus tout à fait l'humanité d'hier. Oui. La mutation, la mitochondrie a fait muter quand même les cellules. Oui, mais du coup, ça a complètement généré une nouvelle structure. C'est ça. Alors, euh, évidemment, il y a plein de mutations, hein plein d'hybridations qui créent de, de nouveaux êtres, de nouvelles catégories et qui sont tout à fait positives. En botanique, on l'a fait beaucoup. En hein, euh, industrie du fruit, on en a fait beaucoup. On a beaucoup mélangé euh, de choses. peut-être pas pour le pire. Hein. Ah ben... Forcément. Ah ben non. <rire> le problème, c'est que, bon, certains, il que il certains végétaux, qui, qui, qui alors qu'ils ont été travaillés au niveau génétique, quand même des effets délétères euh, sur les organismes qui en mangent trop. Toute la question de la limite. À partir de quand euh, qu un organisme génétiquement modifié devient dangereux pour son autre Ça, on ne peut mesurer que sur des grands groupes, sur des grandes consommations. Tout le problème de la, de la mesure. Si on, mmh. si, on, si on prend juste une goutte de quelque chose, on peut peut-être s'en défendre si on en prend des litres tous les jours à un moment ça va nous transformer ou même ouais. nous intoxiquer oui c'est ça ou changer le, changer le génome changer l'évolution changer alors moi j'avais une question qui est, qui est un peu connectée dans Star Trek on a les, les Borg oui les Borg Mmh. Alors, du coup, euh, ils parlent d'assimilation, ils ne parlent pas de mmh. parasitage. C'est la même chose que l'infiltration, c'est-à-dire qu'ils s'infiltrent, ils assimilent, et une fois qu'on est assimilé, on fait partie du, du grand tout. On est dans le cube. D'ailleurs, leur, leur dicton, c'est « resistance is futile ». Résister, c'est inutile, c'est mmh. futile. C'est extraordinaire, dire, euh, le, le, le, le motto utilise est, est fabuleux. C'est-à-dire qu'ils se sent tellement puissants il suppose que tous ceux avec lesquels ils vont s'hybrider vont se laisser faire. Mais la jouissance assez... est telle, c'est bon. D'ailleurs, euh, je me souviens dans, dans les deux épisodes avec Picard, Picard il n'a pas forcément envie de redevenir humain. Il hein. y, a, y a un truc. Hein. Euh, oui, puis il y a même une saison où il euh, y a... Euh... Seven, une Borg blonde qui a, qui a été assimilée quand elle était jeune et qui euh, est, on va dire, désassimilée par euh, le Captain Janeway. Hein, donc, je ne me rappelle plus de quel Star Trek c'est. Euh, et le processus est très lent, justement, mmh. et très long et très dur pour justement très, très, très se très sortir de cette, de cette assimilation. Parce que ça fonctionne comme une addiction. C'est ça, donc y a, y a, voilà, c'est ça, ça. Ça crée une addiction, ça change complètement Parfait. le. Il y, a, il y a quelque chose de complètement addictif. C'est pour ça que je parlais de jouissance. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en en fait, les parasites qu'on trouve dans la science-fiction, ceci de particulier, ils instillent de la jouissance chez leur hôte de façon à ce que leur hôte croit qu'en s'en séparant, ils iront encore plus mal. Oui. Et c'est toute la question de l'addiction, c'est-à-dire que. Avec mon parasite, je me sens super bien. Je, je, je me sens tout puissant. Je me sens protégé. Je fais partie d'un grand tout. Euh, je suis hyper technologique. J'ai de nouvelles armes. Bon, c'est sûr, ça m'a coûté un œil, une oreille, deux jambes, etc. Mais après tout, euh, je me sens autonome. Je suis avec les autres et je suis assimilé. Je vais bien. C'est-à-dire que, avant, je me sentais mal. J'étais différent. Euh, J'avais des problèmes d'identité. Euh, là, j'en ai plus. Je fais partie du grand tout. Va bien. C'est le calme anthropique, c'est-à-dire c'est le silence, le silence total. On n'a plus besoin d'être différent, bien. On est pas communauté dans une espèce de, de communauté collective qui n'est qu n'est pas plusieurs, elle est une et indivisible. Mmh. Chaque membre de cette indivision alimente l'unité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas individus, ils sont individus. <rire> okay. Ils sont à la fois divisés. Ils, sont, ils forment le tout. Chaque pièce, chaque pièce est une pièce de puzzle qui fabrique un tout. Ils sont tous à la bonne place. Oui, ça met un peu aussi de l'ordre dans, dans le chaos, finalement. Ah <rire> c'est pas... complètement ordonné. Mm -hmm. euh, les Borgs, c'est une structure éminemment organisée, ah oui, éminemment ouais. ordonnée, euh, qui ne soutient aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais tous les, tous les systèmes parasitaires sont, sont dans ce style-là Enfin, euh, ordonnés comme ça ah, euh, Ils ont tendance à aller vers, vers une forme d'ordre, eux-mêmes. Hum. Et Lorsqu'ils rentrent dans un autre système, ils produisent du chaos. Puisque chaque système étant ordonné selon ses propres règles, on rentre en tant que parasite dans un système, on produit du chaos. Puisque le système va l'accueillir, va être totalement perturbé. En fait, il y a un, il y a un moment d'interpénétration, d'infiltration qui va durer et qui va provoquer le un chaos. Une fois que le chaos a disparu, un nouvel ordre se met en place, qui est l'ordre parasitaire, qui s'est substitué au précédent. C'est pendant la, le moment de la rencontre, de l'assimilation du nouveau système, que les choses sont difficiles. C'est toute la question de, de l'entropie, de la négantropie. C'est-à-dire que la résistance est négantropique, parce que dans le fond, elles elle tentent de garder une identité structure. C'est pour ça que dans, dans Star Trek, c'est extrêmement bien montré, c'est-à-dire que les Borgs sont, sont très paisibles pour eux-mêmes, à condition de pouvoir progresser et de, de grandir en, en rendant esclaves les personnes qu'ils rencontrent. Ils en ont besoin, ils ont besoin de chair fraîche parce que les gens meurent, parce que la chair est faible à chaque fois il faut d'autres humains. Et puis il y a aussi quand même cette, euh, cette volonté d'acquérir toujours plus de connaissances dans le cadre des borgues, de, de, de, de, de technologie, euh, etc. C'est etc. un projet négantropique euh, en lui-même. Euh, ce qui fait la société des borgues, euh, c'est une société fondamentalement pathophilique. En fait, la mort est au bout du chemin. S'il n'acquiert d'autres connaissances de l'énergie et d'autres autres à parasiter, ils meurent par eux-mêmes. Machine, finalement, c'est un. D'ailleurs, machine, ça vient du latin machina qui veut dire illusion. Ça a donné en français machination quand même. Hein. Un complot. Oh. Superbe, c'est très intéressant. Alors, je n'ai pas de questions de la part d'auditeurs en plus. Je ne sais pas, est-ce que tu, tu voudrais rajouter encore quelque chose pour, pour conclure la, la, la session d'aujourd'hui en, en point final, ouais, ta conclusion En point euh, final, générale. je dirais que plus un système <rire> est complexe, plus on a, on a de chances de, de rencontrer un parasite, autrement dit un, un être inférieur qui va se servir de notre force pour pouvoir progresser c'est toute la question de, de l'hybridation chez les humains, c'est que plus un humain est puissant, plus euh, il est intelligent, plus il est complexe, plus il a de chances de rencontrer euh, un être qui pourra se servir de cette force pour son propre avantage. Et c'est peut-être là le, le plus grand risque pour les êtres humains. Mais euh, du coup, excuse-moi, je suis reprendu sur cette question, euh, mais du coup, inévitablement, la complexité engendre la possibilité d'avoir des failles, c'est ça Bien que sûr, aussi parce pour que ça, c'est l'association des deux. Le, le fait ça, que c'est complexe. c'est un principe systémique, c'est-à-dire oui. que plus un système ouais. est complexe, plus il est fragile. Euh, ça. C'est normal. Euh, un système, un système très simple, euh, tu, tu n'arrives pas à le parasiter puisque en fait, sa simplicité ne permet pas le parasitage. Les rouages sont simples. Tu le complexifies, tu, tu trouveras des de failles euh, dans lesquelles entrer. Et c'est ça le, le problème de la progression de tout, de tout organisme, de tout système, c'est que plus il se complexifie, plus finalement il se fragilise. C'est pour ça qu'il y, y a toujours une période de simplicité, ensuite de complexification. Après mmh. la complexification, il y a quelque chose qui s'effondre, que maintenir un, un système complexe demande énormément d'énergie, alors que maintenir un système simple en demande très peu. Ah oui. C'est pour ça qu'un parasite... D'énergie à se servir, système plus complexe pour en prendre, c'est malin, hein ouais. <rire> très malin. C'est même diabolique. C'est diabolique. Que okay. que ça, Sup diabolique oui. ça vient du grec diabolone qui veut dire séparer. Ah, oui, donc euh, divisé quoi. Ouais. Tout est lié, tout est lié. Ouais. Super, ah. merci beaucoup Thierry pour cette première conférence de Miss Fiction. Et, euh, et donc je remercie aussi les auditeurs qui ont participé à, enfin, au visionnage de cette conférence en, en direct donc, merci, euh, euh, merci encore et puis donc je souhaite un bon festival à tout le monde et donc je dis au revoir à Thierry et au revoir au public au revoir tout le monde au revoir, merci beaucoup. Au revoir.